Salut les ML, aujourd'hui on est là pour faire des fusions tout C'est pas ça l'intro T'as mis le micro Ok salut les Lierry. Oh, <rire> oh, oh, <rire> Son cerveau il est abîmé <rire> le cousin. C'est son idée de la C'est son idée. Petit, la son idée. Petit Bon, On refait. Salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, euh, nouvelle vidéo. On va parler euh, de de la diète. Est-ce qu'on va, on va fusionner avec nos connaissances aujourd'hui. On va essayer. On va essayer on de va montrer essayer. que. On va essayer de leur montrer qu'on n'a pas seulement de physique, mais on a aussi les diplômes qui vont avec. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, mais qui ne savent pas que on est diplômé STAPS, donc le, la licence. C'est pour ça qu'on a, s'est permis d'ouvrir notre site internet. C'était pas aller jeter un petit coup d'œil. Exactement. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, on va parler un peu alimentation pour vous faire progresser en musculation. Donc on va pouvoir comparer un petit peu toutes les diètes possibles. Laquelle est la meilleure Laquelle tu conseillerais à quelqu'un Comment il doit organiser sa diète Voilà. Quel est le meilleur régime alimentaire Parce qu'on en voit pas des voilà, Alors, on, on entend parler de régime du camp de White watcher, de zétogènes, de, de tout. paléo, de véganisme. Il voilà. y, y a plein de choses à faire. Nous, on veut juste dire, on va, on va pas trancher. On, on veut juste vous dire que la meilleure diète, déjà, c'est la vôtre, les gars. exactement. Faut savoir euh, faire avec ce que vous avez dans votre frigo parce que, déjà, on n'a pas tous le même budget. C'est vrai, faut, faut pas vous faut... permettre d'acheter euh, par exemple une euh... viande par jour. Ça finit par coûter cher. Ouais, déjà, la viande, c'est cher, mais il y a des gens qui peuvent se faire des super diètes parce qu'ils ont un super budget. C'est par exemple, on, on, on achète euh, du beurre de cacahuète qui est ultra protéiné mais qui est ultra gras quand même. Ouais. Alors que les plus riches, tu sais ce qu'ils achètent, j'ai vu du ça. Beurre du beurre d'amande. Du beurre d'amande. 20 euros. 20 euros le kilo. C'est abusé. abusé. Wow. Mais les gars, il n'y a pas de gras et il n'y a plus de la prod dedans. Ouais, incroyable. Voilà, pour vous dire, il faut faire avec votre budget. Moi quand j'étais étudiant, c'était la hasse. Euh, J'allais m'acheter euh, des steaks, euh, les, les, les bagas, six, tu de gamme, vois, c'était ouais. de la merde. Mais ça m'a permis de progresser. Ça fonctionne. Ça ouais. fonctionne. Bon, déjà faire avec son budget, c'est une bonne chose et faire aussi selon ses goûts. Ouais, une diète ça se doit d'être tenue sur le long terme, de la muscu vous allez en faire pendant si. des années, si ça veut oui. dire que votre diète, il faut qu'elle vous tienne des années, c'est pas ça va durer 6 mois et après vous en avez marre de votre diète et vous allez tout lâcher. Faut que pendant 5 ans vous faites de la muscu, pendant 5 ans votre diète vous plaise. De toute façon vous verrez au début ça va être compliqué, mais elle va s'améliorer au fur et ouais. à mesure, vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez comprendre aussi des nouvelles choses en regardant Fitness fusion. par exemple, et vous allez améliorer votre jet Mais faut pas appliquer ce qu'un coach va vous donner noir sur blanc Non Il a mis flocon d'avoine cru. cru avec des œufs crus Faut bouffer ça dès 6h du matin C'est impossible à tenir les gars Et c'est le meilleur moyen de développer des TCA Qu'est-ce que des TCA Des troubles du comportement alimentaire ah ouais, C'est le meilleur moyen de développer des troubles du comportement alimentaire Tu vas être tellement frustré au bout d'une semaine, tu vas péter un plomb. tu vas te lever en pleine nuit et je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà fait. Je me restreins trop, je me lève en pleine nuit 3h du matin, je défonce tout ce que je trouve croissant, baigné, tout ce qui est possible. Mais de toute façon, ça c'est des lois conneries et si on vous en parle, c'est qu'on les a fait. Moi aussi, je faisais des trucs d'assassin quand j'ai commencé. d'assassin, juste incroyable. Venez dans le nord les gars. Déjà, s'ils commencent dans la mutuation l'important c'est de faire les choses simples Ouais, quoi que tu fasses, tu vas progresser. En faisant les choses carrées, euh, en te faisant un peu plaisir, ça passe aussi en vrai. Voilà. Faut complexifier au fur et à mesure. Ça. Mais au départ, déjà, manger trois repas par jour. Pour sain, voilà sain, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui le font pas. Ouais. Donc si vous faites de la musculation, dites-vous un petit déj, un déj et un dîner, déjà c'est parfait. Vous allez comprendre peut-être en calculant vos macros que vous allez avoir besoin d'un peu plus de protéines, de protéines. Rajoutez un petit goûter protéiné. Donc là sur QNT vous trouverez tout ce que y a vous tout voulez. Ce qu il faut les pas, crêpes, les gourdes, tout, tout, tout. Pour savoir combien j'ai besoin de protéines, combien j'ai besoin de calories, c'est des calculs. Voilà, il y, a, il y a des choses à remettre en place. Ça on peut vous aider. Science. On a mis en place sur euh, notre site internet fitnessfusion.fr des plans alimentaires. Personnalisés. Comme on vous l'a dit au départ, ce ne sera pas des diets écrits noir sur blanc, parce que c'est pas ça. intéressant, il faut la faire vous-même. C'est ça. Mais vous saurez exactement le nombre de calories que vous allez devoir manger pour on progresser. On pour vous. Voilà, on le fait pour vous, selon votre objectif, que ce soit sèche ou masse, ou même maintien pour les sportifs, par exemple, pour ceux qui font du foot, qui veulent être athlétiques, la diète, c'est vrai. important. Euh, vraiment, dans cette diète personnalisée, vous retrouverez tous les outils, vous construire une diète vous-même, que ce soit les calculs de vos calories, les calculs de vos macronutriments. On vous donne une liste d'aliments sains à consommer. Il y a vraiment une liste parfaite des voilà. aliments musculation. Vous avez juste à choisir ce que vous aimez, l'incorporer à votre diète. Donc macro, calories. Dans l'ordre, c'est calories et macro. Ça, c'est la chose la plus importante sur à la connaître pyramide sur de... soi. Elle, elle okay. sera affichée à l'écran, vous verrez donc, bien de toute façon. Voilà, donc le plus important dans une diète... C'est là total calorique total calorique, c'est ce qui se trouve tout en bas, juste au-dessus vous avez les macros, ensuite les micronutriments dont tout ce qui est minéraux, oméga, euh, vitamines, je crois que c'est ça un micro. Ouais c'est ça. Et euh, juste au-dessus le timing, donc commencez pas, vous voyez la part euh, infine qu'elle a là sur la ça. pyramide, commencez pas à nous demander à quel moment je dois manger, est-ce que c'est mieux de manger le soir les féculents ou le matin c'est pas important les gars, le principal c'est de savoir ce que vous allez manger au total Exactement. dans la journée Et je dirais même sur la semaine Il faut calculer sur la semaine de toute façon le total calorique Mais il bon, y a des jours où tu seras plus bas, là tu seras un peu voilà. plus haut. Faut en profiter mais, pour équilibrer la chose Mais nous dans les suivis à distance on le fait au jour le jour parce que c'est plus simple à bien suivre sûr, vous, plus simple à calculer. Vous rentrez votre, votre, euh, votre, euh, vous rentrez votre alimentation au jour le jour c'est plus simple à suivre bon, Je pense qu'on a fait le point Je pense qu'on il... a fait le tour et Ils fait ont vraiment bien résumé Ils ont compris qu'il n'y a pas de régime miracle Non, en gros les diètes strictes avec 120 grammes machin ici tout vraiment bien calculé, c'est vraiment prend la tête. ça prend la tête et c'est, je pense, c'est un truc à faire vraiment quand vous préparez quelque chose. Tu prépares une quoi. compétition, t'as, je sais pas, un grand match de foot, tu dois te préparer. Exactement. Là, ça devient important. Mais nous, on est des mecs lambda. On bien peut sûr. Optimiser au maximum euh, les résultats physiques. C'est ça. On n'a pas besoin se de prendre la tête. Voilà, on n'a pas besoin de se mettre dans des états de, de folie, ben de, de secte pour y arriver. Nous, c'est pas ce qu'on fait en tout cas. Et si on le fait, on est naturel. Vous pouvez le faire. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On leur a donné toutes les clés. Maintenant, si jamais ça les intéresse, fitnessfusion.fr, on peut s'occuper de tout ça pour vous, il n'y a pas de souci. Il commence à comprendre que maintenant le mercredi c'est la pub pour le site internet. Et que quoi. le dimanche c'est euh, si le... On s'amuse. On euh... vous fait plaisir le voilà, dimanche quand même ça. les gars. Donc euh, activez la cloche, commentez et tout, ça nous aidera. On vient de lancer le site, on veut, on veut que ça marche. Bien sûr. Là ça on nous tourne, tourne ces vidéos à l'avance, du coup on sait pas du tout comment ça se passe. Est-ce est que... que ça va marcher Est-ce que ça marche bon. ou pas, on est dans le flou total. On vous fait confiance, si vous, vous nous faites confiance aussi, soutenez-nous. C'était Fitness de Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de... Mousse et Joe, Force et Fun